Bonjour. Alors sur la cataracte, on doit se faire opérer. Ça fait jamais plaisir, mais en quoi ça consiste exactement Alors c'est tout simple, ou presque. Euh, c'est dans, dans l'œil, vous avez une, une double lentille qu'on appelle le cristallin, euh, qui euh, qui devient opaque. C'est ce qu'on appelle la cataracte. Donc c'est comme si vous aviez un sale à l'intérieur de l'œil. Aucun verre ne pourra vous rendre cette transparence puisque c'est sale à l'intérieur. Donc l'opération de la cataracte consiste à euh, mettre un implant à la place de cette lentille, dans la capsule de telle manière à rétablir une vision nette. Mais alors la grande question c'est quel type d'implant choisir Alors ce matin justement j'en discutais avec un ophtalmo et euh, lui depuis le début de l'année, il a fait 100 opérations de cataracte. Il n'a implanté que deux implants multifocales, c'est-à-dire de près et de loin. Et je lui ai demandé la raison. Euh, avoir son ressenti parce que moi j'avais déjà quand même euh, mon idée et ben, c'est surtout que les implants multifocaux concernant les cataractes ne sont pas parfaits c'est à dire que si on a une vision ou si on n'a pas une grande exigence de sa vision ça peut coller ça peut marcher mais dès qu'on va avoir une, euh, une certaine un certain besoin en acuité visuelle que ce soit de loin ou de près ça sera jamais parfait donc il vaut mieux dans ce cas là privilégier ce qu'on appelle un implant monofocal euh, c'est à dire uniquement de loin et puis après, eh ben, si vous avez besoin de lunettes pour lire, toc, vous mettez juste des petites lunettes pour lire. Voilà. Ça, c'est vraiment euh, mon conseil dans, dans la mesure où euh, ces, ces implants multifocaux, c'est pas encore parfait. Alors peut-être que dans l'avenir, ça le sera, mais là, en fin 2019, eh ben, ce n'est pas encore parfait. Et eh ben, écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.